C'est un élément clé pour la satisfaction dans la vie en général, essentiel à notre bonheur au quotidien. C'est la gratitude. Abonnez-vous, mettez des likes. Pour commencer, merci à vous d'être là, à regarder cette vidéo, à prendre le temps d'écouter mon message. Ce que je vous invite aujourd'hui à découvrir, c'est comment vous pouvez en rajouter, en mettre autant que vous voulez, s'il y a bien une chose dont vous pouvez abuser, c'est la gratitude. Ce que j'ai observé, c'est que dans nos sociétés occidentales, à part ceux qui mettent l'accent sur la gratitude et qui font du, un travail de connaissance d'eux et puis de développement personnel, au quotidien c'est pas une notion qu'on met en avant de façon générale. En fait la gratitude on, on, on le perçoit comme le résultat comme la conséquence en fait de quelque chose, c'est-à-dire qu'on euh, est reconnaissant, on ressent de la gratitude, on est heureux en fait euh, de constater euh, qu'on a euh, reçu quelque chose, ou alors euh, qu'on a atteint un objectif qu'on s'est fixé. Puis ce que je vous invite aujourd'hui à faire, c'est de voir, d'appréhender la gratitude, sous un autre angle. En fait, pour vous partager euh, mon expérience euh, du moment, actuellement, j'ai ma voiture qui est chez le garagiste. Bah, je réalise en fait que tant que j'avais l'usage de ma voiture, c'était quelque chose, on va dire, de normal. Je ne ressentais pas forcément de la gratitude d'avoir ma voiture et de pouvoir en bénéficier et puis d'en avoir l'usage. Puis aujourd'hui, je peux voir en fait les conséquences de ne pas avoir la voiture. Ça veut dire que d'avoir cette expérience, en fait, de vivre sans, sans non plus que ce soit catastrophique, hein. je sais que je vais, je vais la récupérer, mais je me rends compte que de devoir faire sans, et eh ben, je me rends compte en fait que les bénéfices que m'apporte l'utilisation de ma voiture, ce pas des bénéfices qui sont forcément visibles lorsque je l'ai. Je vous parle de l'exemple de la voiture, mais on peut l'appliquer en fait à plein de choses. Par exemple, la santé, finalement, c'est lorsque on commence à avoir un souci de santé, minime ou alors parfois plus grave, qu'on se rend compte à quel point c'est euh, impactant dans notre vie lorsqu'on l'a pas. Comme l'air qu'on respire, finalement, c'est au moment où on n'en a plus, qu'on en, qu en ressent toute l'importance et à quel point c'est vital. Tant qu'on en a, et puis on en a à l'infini, euh, normalement, c'est comme si c'était... il euh, n'y euh, avait rien d'extraordinaire. Et puis c'est au moment où on commence à en manquer, pour x ou y raison, que c'est là qu'on réalise à quel point c'est important, à quel point, bah, si on n'en a pas, ça a un impact grave. Puis la gratitude, c'est la même chose. Je réalise que... Euh, au quotidien, on s'arrête pas suffisamment assez, en fait, sur tout ce qu'on a déjà, soit dans nos vies. Ça peut être la bonne santé pour les gens qui sont en bonne santé, ça peut être une famille, euh, ça peut être des personnes avec qui euh, on a des liens proches et avec qui on entretient des relations importantes, ça peut être un travail euh, dans lequel on se sent... Euh, suffisamment épanouie. Vous voyez, toutes ces petites choses en fait, qui nous apparaissent comme normales, voire même pas suffisantes, lorsque on les compare en fait à nos idéaux, à nos objectifs, c'est comme si on, on perdait de vue toute la valeur de ce qu'on a déjà. Là, quand je vous parle, bah, je réalise que chacun de nous, on a tous une raison de pouvoir être heureux, ressentir dans notre cœur la gratitude. Puis la gratitude, c'est vraiment reconnaître toute l'abondance qui nous entoure et puis tout, toute la richesse qu'on porte à l'intérieur de soi. Mais ça peut aussi être la richesse relationnelle, les, la richesse affective et la richesse matérielle. Hein. On, on a tendance à, à souvent voir les objectifs, vous savez, l'ambition, le chemin, euh, les, la prochaine étape. Et puis aujourd'hui, je vous invite vraiment à, à prendre le temps de vous arrêter là, tout de suite. Prendre une grande respiration. Peut-être fermer les yeux. Puis à l'intérieur de vous, sentir ce pourquoi vous contactez la gratitude. Vous savez, là tout de suite maintenant, qu'est-ce qui dans votre vie fait sens Qu'est-ce qui vous apporte de la joie Et puis, c'est pas forcément des choses qui, qui sont, on va dire, extraordinaires, mais comme je vous l'ai dit, ça peut être juste de sentir comment hmm, je sens l'air, l'oxygène dans mes poumons, et puis euh, comment ça fait du bien juste de pouvoir respirer tranquillement. C'est sûr, les, les personnes qui actuellement vivent autour de Rouen, ont, bah, peuvent sentir le, le manque et, euh, vous savez, le, la valeur de, de l'air qui n'est qui pas pollué La valeur de de la tranquillité d'esprit, de savoir qu'on n'est pas en danger. C'est des choses qui nous apparaissent tellement normales que finalement on, on, on peut minimiser l'importance et puis on peut basculer dans un état d'esprit de manque, d'insatisfaction, de frustration sans s'apercevoir en fait de toute l'abondance, de toute la richesse qu'on porte et puis qu'on qu a à notre disposition. Je vous invite vraiment maintenant à à sentir cette gratitude par rapport à quelque chose que vous avez, et que si vous n'aviez pas, bah, ça vous manquerait. Ça, ça, ça peut être vraiment le soleil, ou alors tout simplement le vent dans les arbres. En fait, tout ça pour vous dire que souvent on a tendance à attendre un prétexte ou euh, un résultat pour pouvoir être dans la gratitude, dans la joie, dans, dans l'abondance, dans, dans la reconnaissance, et puis je, je vous invite à faire l'expérience, au contraire de démarrer par la gratitude, de porter dans votre cœur euh, toute la joie d'être déjà tellement, tellement chanceux d'être qui vous êtes, tellement, tellement chanceux d'être là où vous êtes, dans le contexte dans lequel vous êtes, même si c'est difficile. Bah, c'est une perspective qui va transformer le chemin et puis qui va transformer en fait votre rapport à l'acceptation de vous, votre rapport à l'acceptation de ce qui se passe pour vous. Puis quand vous êtes dans cette acceptation, c'est pas que vous vous résignez euh, par rapport à vos objectifs, par rapport à vos envies, par rapport à vos ambitions. Au contraire, c'est de reconnaître que oui, vous avez une direction, vous avez un chemin que vous visez. Mais en même temps, vous n'êtes pas dans l'attente que le résultat vous apporte aujourd'hui ce que vous pouvez déjà contacter. Ça veut dire que euh, vous êtes en train de euh, décorréler en fait, le chemin et le résultat de ce que vous vivez aujourd'hui, de la présence ici maintenant que vous pouvez vous offrir, de la joie et euh, de la célébration que vous pouvez vivre tout de suite maintenant pour... Des, euh, des, des choses qui font partie de votre quotidien. Puis quand vous faites ça, ça fait qu'il n'y a plus de pression en fait à réussir. Vous allez suivre votre chemin pour le plaisir de le faire, pour l'expérience, pour euh, l'enthousiasme que ça vous apporte mais vous n'êtes plus dans l'attente d'un résultat particulier. Puis ça fait que ça vous apporte beaucoup plus de satisfaction et paradoxalement ça vous offre euh, l'opportunité ça vous offre en fait l'état d'esprit euh, suffisamment aligné qui va vous emmener dans euh, une vraie réalisation de vous et quelque chose de juste, et pas dans l'attente d'un résultat pour pouvoir euh, être heureux finalement. J'espère que ce petit point euh, d'enseignement vous sera euh, utile pour en revenir à, à ma voiture. Moi, de revenir en fait à cet état de gratitude, de voir comment je suis bah, plutôt chanceuse de pouvoir en bénéficier au quotidien. Et qu'aujourd'hui, bah, je vois tout l'impact, ça m'a permis finalement de, de mieux vivre en fait la situation. À nouveau, merci. Merci pour tout, merci pour le soutien. Euh, continuez à partager. Abonnez-vous. Mettez des likes.